L'intrigant profil du Général Major Belkacem Asenat, le remplaçant de Mohamed Kaidi. La nouvelle direction de lutte contre le terrorisme confiée à Ménad Jebar toujours dans les tiroirs. Affaire de corruption, les Benamadi et les Amel risquent gros. L'intriguant profil du Général-Major Belkacem Asenat, le remplaçant de Mohamed Kaïdi. Le 10 novembre dernier, le Général-Major Asenat Belkacem a été désigné officiellement dans les fonctions de chef du département emploi préparation par intérim, succédant au Général-Major Mohamed Kaidi. Une cérémonie officielle a été organisée au siège du ministère de la Défense nationale pour les besoins de cette passation des pouvoirs. Mais le profit du nouveau remplaçant du général major Mohamed Kaidi intrigue et suscite une vive polémique au sein de l'institution militaire algérienne. Le général major Asnat Belkacem est un véritable inconnu au bataillon et personne au sein de l'armée algérienne ne s'attendait à sa nomination surprenante à la place du célèbre Mohamed Kaidi. Cette nomination soulève de nombreuses interrogations en raison du profil d'Asnat Belkacem. Ce dernier na, effectivement, aucune expérience dans la gestion des tâches opérationnelles ni la moindre expérience dans la stratégie des combats militaires et leurs enjeux divers et très sensibles. Et pour cause, le général-major Asnat Belkacem a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la garde républicaine qui assure des missions d'honneur et de sécurité au profit des plus hautes autorités de l'État algérien. Il s'agit d'un corps militaire, certes, mais qui n'a pas pour vocation de gérer ou de s'impliquer dans les combats militaires de protéger la sécurité nationale contre une agression étrangère ou de participer à l'élaboration des stratégies de défense militaire. Les différentes spécialités de la garde républicaine comme la section de la musique militaire et de la fanfare nationale, sont protocolaires et folkloriques qui entrent en jeu lors des parades militaires organisées en l'honneur des convives étrangers de l'État algérien. A titre d'exemple la section équestre utilise plusieurs races de chevaux en fonction de leur qualité et mission impartie, la section des commandos sous-mariniers est celle des unités de combat et d'intervention participant à la garde rapprochée des personnalités et au cadre de l'État et à la protection de la présidence et des bâtiments officiels. Il ne s'agit nullement d'un corps de combat qui pourrait peser sur le cours d'une guerre. Jusqu'à récemment, Belkacem Asnat occupait les fonctions d'inspecteur de la garde républicaine. Par le passé, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la garde républicaine grimpant ainsi plusieurs échelons lui permettant de devenir général-major. Entre 2017 et 2018, Belkacem Asnat avait été également nommé parmi les juges assesseurs près les tribunaux militaires. Un poste purement administratif. Sa principale mission est d'assister le juge qui préside l'audience d'un procès militaire. On le voit bien. Belkacem Asnat n'a jamais travaillé réellement sur le terrain des combats militaires et des opérations destinées à neutraliser un ennemi particulier. Or, à la surprise générale, il se retrouve à la tête de l'un des départements opérationnels les plus sensibles de l'état-major de la NEP, à savoir celui d'emploi-préparation qui coordonne tous les préparatifs logistiques et les plans d'action de l'armée algérienne pour les combats conventionnels comme pour les affrontements non conventionnels. Selon nos sources, Belkacem Asnat est un proche collaborateur du général d'armée Ben Ali Ben Ali, le patron de la garde républicaine, et l'un des plus influents décideurs de l'institution militaire algérienne. C'est lui qui serait à l'origine de sa promotion inattendue à la place de Mohamed Kaidi dont le départ brusque, et imprévu a troublé l'agenda de l'état-major de la NP, contraignant ainsi les principaux responsables du haut commandement militaire de lui trouver un remplaçant par intérim en toute urgence pour ne pas souffrir de la vacance du pouvoir dans un poste clé de l'armée. La nouvelle direction de lutte contre le terrorisme confiée à Mena Jebar toujours. Dans les tiroirs. C'est le projet le plus intrigant et le plus opaque décidé officiellement par le régime algérien dans la plus grande des opacités. Depuis octobre 2021, une nouvelle direction chargée de la lutte contre le terrorisme a été créée par la présidence algérienne. Fin octobre 2021, ce nouvel organisme sécuritaire a été confié au célèbre général-major Menadjibar. Or, ce dernier n'a toujours pas pu commencer son travail car le recrutement de ses effectifs demeure bloqué depuis plusieurs jours pour des raisons mystérieuses qui révèlent un profond désaccord au sein du Serail Algérien concernant la réhabilitation de ce Général-Major au parcours controversé considéré le symbole emblématique des sinistres années 90. En effet, le Général-Major Menad Gébar, âgé aujourd'hui de 72 ans,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 Menadjebar avait même été pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Réhabilité après avoir été emprisonné par le défunt Ahmed Gai de Salah de en octobre 2019 jusqu'à fin juillet 2020, Menadjebar a œuvré secrètement pour le retour de plusieurs de ses fidèles collaborateurs durant son long règne sur la DCSA, afin de pouvoir revenir en force au sein du sérail algérien. Originaire de la Wilaya de Tizi Ouzou, Menadjebar œuvrait dans les coulisses pour hériter du poste stratégique, et qui demeure vacant jusqu'à aujourd'hui encore, de coordinateur des services secrets algériens, à savoir le patron qui dirige sur le plan opérationnel l'ensemble des directions composant l'ex-DRS. Mais ses ambitions ne sont finalement pas réalisées et Gébar, considéré par ses pairs comme un général expérimenté et machiavélique, s'est retrouvé nommé à la tête d'une nouvelle direction dédiée à la lutte contre le terrorisme. Une nomination digne d'une voie de garage, certifiée à Algérie par de nombreuses militaires et sécuritaires selon lesquelles cette nouvelle institution sécuritaire est en réalité une coquille vide, dont les prérogatives et les missions n'ont toujours pas été déterminées avec exactitude. Il s'agit davantage d'un poste honorifique qui n'a encore aucune portée opérationnelle ni la moindre feuille de route permettant de le distinguer des autres services de sécurité déployés sur le terrain. En plus, cet organisme sécuritaire est toujours dans les tiroirs. En effet, Algérie-Par a pu confirmer au cours de ses investigations que le général-major dispose, certes, de bureaux au niveau de la villa Adar et lafia Hydra, une résidence d'État relevant officiellement du patrimoine de la présidence de la République, mais le général demeure encore jusqu'à aujourd'hui sans troupes pour cause, le général-major Menadjebar a réclamé le recrutement de pas moins de 109 officiers dont beaucoup d'entre eux sont des anciens colonels et officiers supérieurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, le corps militaire qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigé pendant presque 20 ans. Cette liste des 109 officiers voulus par Menadjebar a été étrangement bloquée en haut lieu et pour l'heure. Aucun recrutement n'a été effectué faute d'une validation officielle qui doit être délivrée depuis le sommet de l'État algérien. En clair, la composition des équipes de la nouvelle direction de lutte contre le terrorisme chapeautée par Ménad Gébar n'a pas obtenu le feu des autorités suprêmes de l'État algérien. Et pourtant, cette nouvelle direction relève exclusivement du palais présidentiel d'El Mouradia, et elle aurait été créée à la suite de la sollicitude exprimée par Abdelmadji Tebboune à l'égard de Menadjebar. Mais à la surprise générale, il semble que rien ne peut être décidé au sein de cette nouvelle institution sécuritaire sans l'aval, ou du moins la bénédiction, de l'état-major de la NP pilotée par Saïd Chengria. Et c'est ce dernier, qui est à l'origine du blocage des recrutements souhaités par Mena en raison du profil suspect et sulfureux de plusieurs anciens officiers militaires qui devront être réhabilités pour intégrer les nouvelles équipes de la direction de lutte contre le terrorisme. L'état-major de la NEP aurait protesté avec véhémence contre cette liste qui comporte des noms d'officiers mis à l'écart depuis des années par le ministère de la Défense nationale, ou d'anciens cadres de la DCSA ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'enquête pour diverses implications dans des délits répréhensibles par la loi militaire. Avec un recrutement encore totalement bloqué, cette nouvelle institution tourne au ralenti, pour ne pas dire qu'elle est entièrement gelée et le puissant Menadjebar se retrouve dans des bureaux presque vides en espérant un déblocage qui ne se profile pas encore à l'horizon. Affaires de corruption, les Benamadi et les Amel risquent gros Les procès des deux dernières affaires de corruption en date traitées par la justice ont pris fin vendredi dernier par les réquisitoires du parquet. Il s'agit de l'affaire du groupe Condor et celle de l'ancien directeur de la Sûreté nationale Abdelgani Hamel. Concernant la première affaire, les frères Ben Hamadi propriétaires du groupe Condor sont poursuivis, avec 40 cadres, pour plusieurs délits, dont dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à exploiter leur influence pour l'obtention d'indus avantages, et financement occulte de partis politiques. Ainsi, le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Mar Benhamadi, responsable de Travokovia, et huit ans de prison ferme et la même amende à l'encontre de son frère, Abderrahman, gérant de la société Altrapco. En outre, 7 ans de prison ferme et 8 millions de dinars ont été requis contre Ismail Benamadi, tandis qu'une peine de six ans de prison ferme et 8 millions de dinars a été requise contre Faisal, au ciné Abdelhamid Ben Hamadi. Pour les autres cadres accusés, le parquet a requis une peine de 5 ans de prison assortie d'une amende d'un million de dinars contre l'ancien ministre de la Jeunesse et les Sports, Mohamed Attab, ainsi qu'une peine de 4 ans de prison et une amende d'un million de dinars pour l'ancien directeur général de Mobilis, Saad Dama. Pour ce qui est de l'affaire de l'ancien DGSN, le procureur général près la cour d'Alger a requis la lourde peine de 16 ans de prison ferme à l'encontre du principal mis en cause Abdelghani Hamel, assorti d'une amende de 8 millions de dinars. Les trois fils de l'ancien directeur de la Sûreté Nationale, en l'occurrence Amiar, Shafik et Mourad, risquent quant à eux, des peines de 12 ans de prison ferme assorties d'une amende de 8 millions de dinars. Le procureur général a également requis trois ans de prison ferme assorti d'une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Hamel Shahinez, et le maintien de jugement prononcé à l'encontre de Salima Anani, épouse de l'ancien DGSN. Pour rappel, Abdelghani Hamel, son épouse et ses quatre fils sont poursuivis pour les charges liées à des affaires de corruption, notamment blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux.